C'est avant toute chose de penser que l'on peut faire confiance aux intervenants qui vont intervenir sur le chantier. les erreurs de, de débutants qu'il faut absolument éviter lorsqu'on fait des travaux de rénovation beaucoup aujourd'hui d'investisseurs perdent énormément de points de rentabilité tout simplement parce que ils font appel à leurs artisans et qu'ils suivent les conseils que leurs artisans leur donne en termes de travaux c'est à dire que euh, lorsqu'ils vont euh, faire la rénovation d'un logement ils vont faire les travaux ils vont faire faire les travaux comme euh, les artisans leur ont recommandé de le faire et ça c'est une erreur que je retrouve euh, pratiquement à chaque fois chez, chez les débutants qui veulent se lancer dans, dans dans, dans du locatif, en, en investissant dans un bien rénové et qui ne se sont pas formés, c'est de suivre en fait les recommandations de leurs artisans, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la compétence justement en termes de travaux pour savoir ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Donc en fait, ils, ils, ils contactent leurs artisans, ils les font venir sur le chantier leur fait visiter le chantier pour obtenir un devis et l'artisan va donc chiffrer le chantier par rapport à ce qu'il a vu, euh, par rapport à ce qu'il a vu euh, en termes de travaux à réaliser et va donc proposer un devis et ce devis va être accepté et derrière on fera les travaux de, dans ce sens-là. Ça c'est la meilleure façon de perdre euh, énormément de rentabilité sur un bien. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ce type d'erreur Alors la première chose c'est euh, avant tout de, de se former sur ce type d'opération. On ne se lance pas dans un investissement immobilier, dans la rénovation d'un bien sans être Former sans savoir ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Donc la, la première chose à faire c'est d'apprendre et une fois qu'on a appris, la plus grosse différence qu'il va y avoir entre un, un investisseur débutant et un investisseur qui s'est formé ou qui a de l'expérience, c'est que lorsqu'il fait venir son artisan sur le bien à rénover, au lieu de lui demander de simplement faire un devis des travaux de rénovation dont le, dont le logement a besoin, il va lui dire précisément les travaux qu'il veut, qu'il chiffre. Et de cette façon, on va avoir une maîtrise beaucoup plus forte du budget de rénovation et justement de préservation de notre rentabilité. Donc ça va être très important en fait de savoir ce dont on a besoin en termes de travaux pour demander à l'artisan les travaux qu'il a à faire ou à ne pas faire. Ça c'est extrêmement important. Si jamais on ne fait pas ça, l'artisan lui, eh bien il a un métier, c'est celui d'être artisan, c'est celui de vendre des travaux et donc il vendra les travaux euh, qui... Euh, lui profiteront à lui en premier même s'il le fait de façon déontologique dans tous les cas son but lui c'est de faire en sorte que son entreprise gagne de l'argent et donc il va facturer des travaux qui vont lui permettre de gagner de l'argent or si jamais on lui demande de faire tel type de travaux et pas d'autres types de travaux et eh bien il va facturer toujours en gagnant de l'argent, bien évidemment, parce que le but ce n'est pas que l'artisan ne gagne pas d'argent, hein, c'est pas ce que j'ai dit, le but c'est qu'il gagne de l'argent mais qu'on gagne de l'argent nous aussi. Et les travaux, c'est la partie la plus importante d'un investissement immobilier. C'est la partie qui permet de faire la valeur ajoutée ou la moins-value. Et c'est très facile de se tromper si jamais on n'a pas les bonnes connaissances et qu'on ne sait pas exactement comment orienter l'artisan pour qu'il fasse ses travaux. Donc ça c'est la plus grosse erreur que je peux retrouver chez les investisseurs débutants qui investissent dans l'immobilier en achetant un bien en rénom Quelles erreurs, toi, tu as pu faire Mais Les erreurs que moi, j'ai pu faire quand euh,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 le piège à éviter également lorsqu'on fait notre sélection d'artisans, c'est de sélectionner des artisans qui présentent des devis beaucoup plus bas que les autres. On pourrait penser que ben, c'est une bonne chose pour nous puisqu'on va économiser de l'argent, mais très souvent, ce type d'artisans vont faire des travaux qui, au final, nous coûteront plus cher parce qu'ils ne les auront pas fait correctement, parce qu'ils ne travaillent pas correctement, etc. Et ils baissent donc leur prix de façon significative pour prendre des chantiers parce qu'ils ont du mal justement à garder des clients du fait qu'ils bah, ne travaillent pas forcément très bien. Donc la seule façon pour eux de continuer à travailler et de prendre des chantiers, c'est de faire des prix plus bas que les autres. Et ça, c'est un signe, justement, qui peut nous, euh, nous alerter sur euh, la qualité de l'artisan. Alors, ce n'est pas vrai euh, euh, tout le temps. Hein, on peut trouver euh, très bien de très bons artisans qui ont des, des prix euh, très bas, mais c'est relativement rare. En principe, ce que je fais, moi, par exemple, lorsque je sélectionne mes artisans, c'est que pour certains types de travaux, je vais demander systématiquement au minimum 3 devis. Donc trois artisans différents. Et je vais, la plupart du temps, c'est rare quand ça se passe pas comme ça, mais la plupart du temps, je vais sélectionner l'artisan qui est euh, non pas le plus cher, mais non pas le, le, le moins cher non plus. Ça sera celui qui, euh, qui sera entre les deux, parce que euh, le plus souvent, c'est celui qui est au juste prix, en fait, qui va travailler correctement et qui aura des prix raisonnables. Donc il faut faire très attention avec les artisans qui présentent des devis qui sont Très bon. Pour résumer un petit peu tout ce que je viens de dire, la problématique euh, générale en fait, des erreurs commises par les débutants elle est basée euh, surtout sur la connaissance de l'investisseur et de, de, de ce débutant qui se lance dans l'investissement immobilier. Il y a plein de monde qui croit que l'investissement immobilier c'est facile parce qu'on euh, euh, a un copain qui en a fait, parce qu'il euh, y a tonton Jackie qui nous a parlé euh, le dimanche euh, de, du magnifique investissement immobilier qu'il a fait euh, très facilement il y a quelques années, etc. Et on s'imagine que c'est facile de faire un investissement immobilier qui suffit de pousser la porte d'un agent immobilier, acheter le premier bien qui arrive, et puis, et puis ça y est, on commence à gagner de l'argent. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et tout ça en fait repose sur la connaissance que l'on a de l'investissement immobilier pour pouvoir faire un investissement immobilier qui soit rentable. Je dis souvent, on fait quand on sait. Quand on sait pas, on peut pas faire. Parce que si on fait, on fera mal. Donc on sait pertinemment que faire quelque chose sans savoir le faire, on met toutes nos chances de nos côtés pour que ça soit mal fait. Donc la, la priorité, c'est vraiment, pour éviter ces erreurs, de vraiment se former, d'apprendre à faire, pour ensuite pouvoir euh, exécuter et, et, et faire le, le meilleur investissement possible. C'est ça l'objectif final.